Donc, je voulais rappeler euh, aux personnes, si jamais vous n'étiez pas là euh, lundi, on, ce qu'on a fait lundi, là, entre autres avec euh, Mentimeter, c'était d'aller recueillir euh, les connaissances antérieures euh, des élèves. Dans le fond, grâce à Mentimeter, donc euh, on posait une question, qu'est-ce que la démocratie? On deux attributs ou deux caractéristiques, et là, en temps réel, dans le fond, euh, les participants là, pouvait juste écrire deux attributs et on voyait apparaître les mots euh, peu à peu. Donc, peut-être juste vous dire que euh, vous, dans le fond, quand vous êtes connecté en tant que participant, euh, vous êtes allé, dans le fond, sur menti.com. Mais, donc, l'application c'est Mentimeter. Donc, je vais juste vous montrer, donc, euh, rapidement comment moi, j'avais créé mes questions. Ça, c'est l'interface finale, si vous voulez. Si donc, on va en créer un nouveau. Je pense que ça va être plus simple de cette façon-là. Donc, c'est l'interface de départ. Là. Vous voyez, moi ici, j'en ai quand même plusieurs. Euh, donc, on fait simplement « Nouvelle présentation ». On donne un titre à notre présentation. Je ne serai pas très originale. Je vais reprendre ma thématique de démocratie. Ça pourrait être juste peu importe là, le thème qui vous intéresse en ce moment. Et donc, peut-être juste rapidement là, expliquer l'interface. Ça ressemble vraiment à une interface là, de diaporama. Donc, à gauche, on va voir, par exemple, les diapositives, comme dans un diaporama. Au centre, c'est ce qui va apparaître, dans le fond. Donc, la diapositive. Et, euh, finalement... Euh, on a les types de questions, dans le fond, à droite. Donc, vous voyez, il y a vraiment plusieurs types de questions. Bon, choix multiple, je pense que c'est assez simple, c'est comme, c'est un, un questionnaire, là. donc vous pourriez écrire une question à choix multiple pour susciter, dans le fond, un peu d'interactivité à distance. Et à ce moment-là, euh, dans le fond, les résultats des élèves, vous pourriez choisir qui s'affiche, bon, sous la forme d'un diagramme à bande, si vous préférez là, le faire de manière circulaire ou encore euh, plus en, en pointe de tarte ou en point. Donc, quand on veut écrire nos questions, là, on est toujours vraiment dans euh, la partie là, à droite de l'écran. Je vais faire un exemple avec le nuage de mots, puisque c'est ça qu'on euh, qu avait présenté là, pour... Euh, à, dans fond, comme, un peu comme un, une amorce lorsqu'on veut construire un concept puis aller chercher dans le fond euh, les connaissances antérieures euh, des élèves ou déjà un peu euh, trouver ce serait quoi là, les attributs euh, essentiels d'un concept. Donc, on écrit notre question euh, à droite ici. Donc, euh, moi j'avais écrit « Dans vos mots définissez la démocratie ». Donc, euh, on pourrait également on le veut euh, ajouter une image à notre question, Donc, on, pour, on pourrait là, aller la chercher là, euh, dans notre ordinateur. Et euh, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on peut venir modifier là, le nombre de réponses attendues pour la création du euh, nuage de mots. Moi, vous vous rappelez, là, vous avez demandé bon, deux attributs. Euh, on aurait pu en demander trois, on aurait pu en demander quatre, en cinq, etc. Ou même le diminuer. Donc, euh, selon moi, c'est assez simple là, pour créer euh, ce type de questions-là. Bon, Vous pourriez choisir euh, ou pas là, un « profanity filter », donc un filtre pour censurer certaines réponses. Et ici, on peut venir cocher ou décocher selon votre intention si on veut, dans le fond, que les participants répondent plus d'une fois. Ça pourrait être intéressant, dans le fond, euh, une première fois que les élèves répondent, voient les mots qui apparaissent à l'écran. Et dans un deuxième temps, s'ils veulent faire en sorte que euh, peut-être un attribut auquel ils n'avaient pas pensé, ils voudraient que l'attribut soit plus gros à l'écran, mais ils pourraient venir donc répondre une deuxième fois euh, à la question. Puis comme ça, ça amplifierait, dans le fond, peut-être euh, certains des attributs. Donc, Ici, le, pour le type de question. Ensuite, le deuxième onglet, «Content », c'est pour venir modifier la question. Et bon, euh, finalement, vous pouvez là même venir euh, rendre encore peut-être plus personnalisé là, certaines de vos questions, donc dans certains là, paramètres ici. Peut-être vous montrer euh, un ou deux autres types de questions. Euh, une que trouvait intéressante, c'est donc ça s'appelle le, le scale ou le slider. Donc je vous la remonte là, pardon. C'est dans TIP. Et donc c'est euh, la quatrième, ça s'appelle scales. Donc pour euh, échelle. Donc quand je clique sur scales, encore une fois, on pourrait venir écrire euh, une question par rapport à... Bon, euh, à la démocratie. Et euh, en fait, c'est qu'on viendrait choisir euh, des exemples. Donc là, par exemple, certains attributs, on pourrait dire « est-ce que la démocratie... » Qu'est-ce qui définit mieux le, la démocratie? Je pourrais remettre « qu'est-ce que la démocratie? » Et ici, donc, j'irais écrire, par exemple, euh, « liberté »,« égalité ». Et donc, les élèves là, viendraient euh, me dire, donc, euh, grâce à l'échelle, c'est un peu comme pour venir nuancer là, certains attributs, Steve en parlait tout à l'heure, donc, euh, grâce là, au slider. Vous le voyez à l'écran, là? Donc, euh, donc euh, les élèves vont pouvoir venir, là, comme ça, bouger euh, sur euh, l'échelle, dans le fond, là, le point pour attribuer un certain nombre. De points ou une valeur, par exemple, là, à, aux attributs. Donc, ça, c'est la question euh, scale. Ensuite, peut-être une autre, là, que, celle que j'avais présentée par rapport euh, aux exemples oui et aux exemples non. On avait choisi, donc, je reviens là, dans type de question, on avait choisi. Euh, « Image choice ». Donc, comme vous le voyez à l'écran, euh, les élèves, donc, c'est un peu comme un choix de réponse, euh, mais les réponses, ce sont des images, et ça va s'afficher, là, comme ça, en graphique à bande. Donc, c'était euh, le type de question, c'est « Image choice ». Donc là, à ce moment-là, c'est quand même important de venir ajouter euh, des images. Donc, on peut ajouter ou non une description à notre image. Et encore une fois, donc là, je pourrais choisir, j'imagine que j'ai seulement capture d'écran intéressante. n'ai aucune idée de ce qui va sortir. Ah, bon, c'était une capture d'écran des, des types de questions. Donc, je pourrais demander euh, quel type, vous demander quel type de questions euh, vous aimeriez euh, utiliser aujourd'hui. Donc là, je pourrais ajouter plusieurs choix de réponses comme ceci en ajoutant les images. Et donc, un à un, là, on vient ajouter comme ça nos images. Et si on veut, on pourrait même, là, si on trouve que en fait, notre image est pas assez explicite, bien, à ce moment-là, on peut venir ajouter une description euh, dans le texte ici. Donc là, je pourrais dire euh, le type de question, c'était « open-ended ». Ensuite, vous pouvez venir identifier ou pas, dépendamment de votre intention, est-ce qu'il y a vraiment une bonne réponse ou c'est plutôt vous cherchez, cherchez à, je sais pas moi, à discuter à propos des attributs d'un concept. Donc, vous pouvez déterminer s'il y a, donc, une réponse vraiment qui serait la bonne. Par exemple, quand on avait fait les attributs, euh, pardon, les exemples oui et les exemples non, bien, il y avait vraiment, tu une réponse là, qui, était, qui était bonne et il y avait deux exemples non, donc qui étaient des mauvaises réponses. Donc, à ce moment-là, on clique sur Show Correct Answer et on viendrait sélectionner laquelle de nos options est la bonne réponse. Donc, ça, c'était pour euh, le type de question, euh, image dans le fond, le choix là, par image. Ce qu'il faut savoir, donc, si, par exemple, bon, j'avais choisi cette, euh, cette question-là, mais je voulais ensuite faire le nuage de mots, c'est ici, donc, qu'on vient ajouter une nouvelle diapositive, encore une fois, comme dans un diaporama. Et là, on viendrait sélectionner la pro le prochain type de question qu'on veut. Là, par exemple, j'ai choisi euh, le nuage de mots. Si on ajoute maintenant une troisième question, c'est là que la version gratuite, dans le fond, là, vient un petit peu là, nous euh, limiter. Euh, donc là, on a certains types de questions qui ne sont plus accessibles. Euh, donc, euh, nous, ce qu'on avait fait, euh, on avait choisi, là, ici, on a un peu détourné la question, là, qui est, euh, en fait, qui est une question pour que les élèves ou euh, les participants posent des questions à l'animateur. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais nous, on avait plutôt proposé euh, de venir écrire une définition à un concept. Donc, c'était une manière de détourner ce type de questions-là. Au lieu de juste dire « ask me anything », on avait écrit euh, dans vos mots « définissez la démocratie ». Et à ce moment-là, dans l'interface « élève euh, », vous veniez là, écrire euh, une définition. Et dans un deuxième temps, moi, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est qu'on pouvait venir ajouter un petit pouce en l'air pour euh, venir, dans le fond, euh, présenter notre appréciation de la définition d'un autre élève dans la classe. Et que tout ça était fait là, de manière anonyme. Donc, euh, on ne savait pas nécessairement qui avait écrit la définition, mais on pouvait vraiment voter, dans le fond, pour le contenu. Donc, ça, c'est le type de question, c'est euh, question and answer, là, donc euh, Q&A. Donc, une fois que vous avez réalisé votre Mentimeter, euh, c'est assez simple, dans le fond, là, de... Vous pouvez soit le présenter sur « Présenter ». Parfait. Parfait. Euh, Là, dans le fond, ce qui apparaît à l'écran, c'est vraiment une interface là, de présentation. Ça indique en haut de l'écran, donc, à vos élèves euh, où aller. Donc, en tout temps, le, le, le, vous allez voir, les élèves vont pouvoir se connecter. Donc, là, ça indique aux élèves, par exemple, d'aller sur menti.com et d'utiliser le code à ces chiffres, là, qui apparaît à l'écran. Si vous voulez, dans le fond, circuler entre vos questions, c'est assez simple. Là. Vous avez simplement à cliquer euh, sur les flèches euh, de votre ordinateur, comme vous le feriez là, euh, avec un diaporama. C'est vraiment euh, le même principe. Donc ça, c'est pour euh, le présenter. Et si euh, vous voulez plutôt le partager, ça peut toujours se faire aussi là, avec un lien, comme ceci. je vais aller chercher celui qu'on a fait ensemble, donc euh, sur la démocratie, pour vous montrer en fait que euh, là, il a conservé les résultats, donc euh, de notre, euh, de nos échanges. Donc, vous voyez là, ici, je vais peut-être la non. Donc, on voit ici le nombre de participants, donc quand ça se passe. Ici, là, on voit qu'il y avait 77 personnes qui ont répondu à la question. Si je descends en bas, on voit qu'il y en avait, bon, 43. Ça diminue un peu, hein? Et euh, il y avait 22 personnes qui avaient écrit leur définition. Donc, si euh, on veut conserver des traces, par exemple, si on aimerait, là, conserver le nuage de mots, bien, c'est possible, là, de venir... Euh, donc ici, là, en fait, ça apparaît là, lorsque le menti a été fait. Donc ça dit, euh, est-ce que vous voulez télécharger les résultats ou plutôt venir là, euh, les supprimer Donc on pourrait dire venir les télécharger, donc download results. Pour avoir les résultats, le bon sous la forme d'une grille Excel, il faut avoir la version payante. Bon, étant donné que ça se fait de manière anonyme. C'est pour ça que c'est vraiment nécessaire de l'avoir comme ça en gris Excel, mais vous pourriez ici là, venir euh, télécharger là, chacune des réponses euh, en images, par exemple. Euh, Sarah, non, il n'y a pas de limite de présentation. C'est vraiment, y a, dans chacune des présentations, il y a une limite de questions. Donc, on peut, en fait, pré non, créer, si on veut pas, euh, si on veut en créer plus que trois, à ce moment-là, on a juste à créer une nouvelle présentation et les élèves vont avoir à entrer un nouveau code. Donc, ce sera peut-être le conseil là, que je te donnerai. Donc, si vous avez plus d'un groupe et si que vous voulez refaire votre Mentimeter, euh, vous avez simplement là, à venir, euh, dans le fond, là, resetter euh, les résultats. Donc, en cliquant sur « Reset », donc, ça va vous demander est-ce que c'est juste cette diapositive-là ou toutes les diapositives que vous voulez euh, UCT. On pourrait dire toutes, donc si on avait juste une. Et à ce moment-là, là, ça rend votre diaporama euh, vierge de réponse et vous pourriez le repartir avec un autre groupe, par exemple.